devant un bac à trail et c'est un bac très différent de ceux qu'on a l'habitude de voir Donc En fait il utilise le courant pour avancer avec quand même une petite aide moteur et il est attaché sur un grand câble pour ne pas dérouler. D'ailleurs il est en train de démarrer. Alors comment ça marche de chaque côté de la rivière, deux poteaux maintiennent un câble. Le ferry ne pourra pas dériver grâce à deux autres câbles. En positionnant le ferry correctement par rapport au courant et par un effet de balancier, le ferry ne pourra qu'avancer. C'est la fin de cette vidéo. Si vous l'avez aimée, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Vous pouvez également aller voir ma dernière vidéo juste ici, toutes les autres vidéos de mon voyage juste ici, et vous, à vous abonner juste là.